À 11 mois des élections générales, les partis politiques de l'opposition, membres de la PG41, tirent la sonnette d'alarme quant au dysfonctionnement observé au sein des instances en charge des élections au Gabon. Les cas du Centre Gabonais des élections et du Conseil National de la Démocratie, institutions dont les mandats des équipes dirigeantes actuelles ont expiré. Une situation qui inquiète les présidents de ces formations politiques regroupées au sein de la PG41 qui multiplie les sorties et rencontres avec les autorités en vue de trouver des solutions et garantir une transparence aux élections générales à venir. La PG41 prend à à la communauté nationale et internationale sur cette question et exige le renouvellement de, de, sont du monde par Aussi, ils évoquent l'arrêt de la subvention des partis politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Un point qui fâche ces responsables politiques qui disent ne pas comprendre cette politique de deux poids, de mesures. Concernant le financement des partis politiques, qui est une obligation légale en République gabonaise, puisque la loi numéro 16 par 2011 le 14 février 2012, pourtant, modification de la loi 24-85 du 26 juin 1987 relative aux partis politiques, leur accorde ce droit conformément aux dispositions des articles 50 et 52 de la loi SUSMISE. À ce jour, l'État refuse de prendre ses responsabilités sur ces sujets depuis 2016 en ne versant pas aux partis politiques leur soulevation. Les questions d'actualité, notamment celles relatives à l'établissement des cartes nationales d'identité et la dissolution du ministère des Travaux publics, ont été abordées lors de cette conférence de presse de la PG41. Les insuffisances créales en termes de construction d'infracture de publique sont de la responsabilité du président de la République et du Premier ministre. Chef oui. Oui. du gouvernement. Dissoudre ou d'un ministère pour insuffisance de, de résultats pose alors le problème du choix des hommes et de l'efficacité de la dépense publique et du choix de l'évaluation. La PG41, par ma voix, en appelle. À la du Les partis politiques de l'opposition, membres de la PG41, laissent entendre qu'ils prendront une part active aux prochaines élections présidentielles, mais qu'elle leur n'est pas encore à la divulgation des stratégies mises en place pour permettre l'alternance au pouvoir dans le pays.